Fado Do, Farémi, moi Fa, fa redo, re doré re la Sol moi Faré, moi fa, fa moi fais Do, do sol la Ré,